Premier décan, bon, vous avez comme la semaine dernière euh, un bon aspect de Vénus qui va durer jusqu'à lundi, donc vous l'aurez tout le week-end. Euh, bon c'est pas euh, comment dire... Euh, c'est un aspect habituel, banal, hein, qui pas, tous les ans euh, Vénus passe face à vous en Gémeaux, mais c'est une période en général assez festive, euh, qui vous permet de sortir, d'être invité ou d'inviter chez vous, euh, euh, comment dire, et, et, et de passer euh, des bons moments, euh, bien évidemment euh, aussi en mangeant, en buvant parce que vous êtes un bon vivant. Euh, par ailleurs, euh, c'est également une bonne configuration pour votre couple. Si vous êtes à deux, et bien Vénus est, euh, apaise toutes les tensions, vous vous entendez bien, vous êtes d'accord sur plein de choses et euh, euh, disons que il euh, bah, y, y a de bons moments qui se profilent et il faut en profiter, euh, même si euh, euh, bon vous n'êtes pas en couple, vous rencontrez quelqu'un, il euh, euh, y a une, a, a, une attraction... Euh, bon, allez-y, hein, euh, ne, ne, ne laissez pas passer une occasion de prendre du bon temps. Deuxième décan, euh, bon, il y a c'est Mercure hein, qui est à remarquer cette semaine, bien qu'elle ne soit pas dans un signe euh, qui est vraiment en harmonie avec vous. Elle est en Cancer, hein, c'est un signe d'eau. Je vous l'ai déjà dit. Or, vous êtes un signe de feu, donc forcément, euh, dans, ça se passe dans le domaine de la communication et des échanges. Hein. Euh, très certainement, euh, vous allez vous trouver avec des interlocuteurs qui vont être trop dans le sentiment, trop dans l'émotion, et, et vous n'arriverez pas à, à placer votre, votre truc ou à négocier comme vous voulez négocier, parce que euh, vous serez désarçonné. Vous, vous êtes dans, sur le 1 hein, comme tous les signes de feu, vous avancez, vous foncez, euh, sans vous préoccuper euh, parfois de ce que ressentent euh, les gens, mais finalement euh, dans le boulot euh, on ne devrait pas s'en préoccuper. Hein. Or il euh, bah, y a des gens euh, qui sont dans le sentiment euh, en permanence, dans l'émotion, et euh, qui, ne sont pas, qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière que vous, et c'est euh, probablement ce à quoi vous allez devoir euh, vous affronter, et euh, bon des gens que, que vous n'arriverez pas à, euh, facilement à convaincre, hein? vous aurez du mal, euh, parce qu'il euh, y a une opposition de Mercure euh, et de Saturne, et que donc ces personnes seront dans leur autre truc et euh, vous écouteront pas vraiment. Euh, et ça, ça aura un côté un petit peu frustrant hein, pour vous. Mais bon, ça va durer quoi Une demi-journée, le temps d'un entretien, d'un rendez-vous Troisième décan pour vous, c'est MARS qui est en question. Elle occupe également le Cancer, donc euh, signe d'eau et euh, votre volonté euh, pourrait être un petit peu à, à éclipse, hein, votre capacité à décider, votre capacité à prendre les choses en main, tout ce qui est de, du domaine de MARS, hein, donc de l'action, de l'entreprise, etc est un petit peu euh, contrarié par sa position en Cancer, en ce qui vous concerne vous, hein, pas euh, pour d'autres signes. Mais en ce qui vous concerne, c'est euh, comment dire, ça vous pose question, euh, vous y pensez trop, d'autant plus que Mars est fini une opposition à, à Saturne et est en opposition avec Pluton. Donc il euh, y a même des questions financières hein, qui pourraient beaucoup tracasser euh, certains d'entre vous, qui pourraient avoir une somme à rembourser ou euh, à réclamer, et il euh, y a des obstacles ou il y a euh, vraiment euh, quelque chose qui vous fait penser que vous n'allez pas y arriver, ou quelque chose où vous vous sentez un petit peu impuissant, et c'est quand même rare chez le sagittaire qu'il y a une notion euh, de la puissance, de la toute puissance qui est plus importante Hein, que chez d'autres signes, si, si peut-être chez le lion, mais bon vous, c'est quand même assez fort! Une bonne journée pour vous cette semaine, c'est jeudi avec la lune en Verseau. Alors bon, je ne dis pas que les autres journées ne seront pas bonnes, mais vous savez, hein, il y a tous ces aspects là dont je vous ai parlé, euh, donc je pense que jeudi avec la lune en Verseau, vous serez un petit peu plus léger. Euh, disons que vous prendrez les choses moins à, moins à cœur ou moins au sérieux, voilà, un peu moins au sérieux, et puis vous vous sentirez plus libre de vous exprimer euh, alors que peut-être vous avez été empêché, euh, comme on l'a vu, hein, euh, vous avez eu des interlocuteurs difficiles, donc là je dis, euh, vous aurez la possibilité ou alors peut-être de pas forcément de vous exprimer avec ces mêmes personnes, hein, mais de vous confier à quelqu'un qui vous écoutera et qui vous donnera des bons conseils. Hein. Cela dit, vous aussi vous pouvez être de bons conseils, hein, c'est une de vos spécialités d'ailleurs.